J'ai un truc à vous dire. J'ai participé hier au vocal tour à Meaux pour la deuxième fois comme vous le savez. Et bah comment vous dire... J'ai été prise en finale Du coup je voulais vous, vous remercier de m'avoir soutenue. Et pour cela bah, je vais faire un petit vlog de ma finale qui se passe du coup aujourd'hui. On est le, le 8 octobre, samedi 8 octobre et euh, j'ai ma finale à Meaux et du coup je voulais vous faire un petit vlog pour vous remercier de tous m'avoir soutenu et on est au final Je suis passée, je suis très fière de ce que j'ai fait. Euh, on m'a même félicité en sortant de scène. J'ai eu le droit de commentaires de deux personnes que je ne connaissais pas, qui m'ont dit que ben, j'avais fait un très bon choix de chansons, un très bon choix d'artistes, et que euh, je l'avais très très bien interprété. Donc, c'est vraiment hyper contente. Donc, voilà, bon, on va voir les résultats. Hein. Voilà, le vocal tour c'est terminé. Les résultats sont tombés et je ne suis pas dans le top 10, donc du coup, pas dans le top 3 qui est sélectionné à Paris. Mais c'est pas grave, je ne regrette absolument pas d'avoir retenté l'aventure. Euh, je suis quand même arrivée en finale, quoi. Et. Euh, et... Et du coup, ce qui m'a fait vraiment énormément plaisir, c'est qu'il y a des gens dans le public euh, et aussi d'autres personnes qui ont participé au Vocalto, qui sont venus me féliciter pour ma prestation, me dire que j'ai fait euh, vraiment un très très bon choix de, de musique et que je l'avais très bien interprété. Donc c'est ça qui m'a fait énormément plaisir aussi. Donc euh, c'est pas grave, hein, c'est pas le, le, le dernier concours que je vais faire. Donc euh, on, on verra, hein, euh, je vais peut-être euh, m'améliorer, etc. Donc... Euh... Donc voilà c'est donc la fin de, de ce vlog Et puis bah, j'espère que, que ça vous a plu Et puis à une prochaine vidéo Ciao